Bonjour à tous et bienvenue dans Notes, un nouveau format que je souhaite sortir à toutes les mises à jour pour vous tenir au courant de ce que vous pourrez trouver dans le patch. Nous commençons donc avec la 3.12 qui est souvent sous-estimée dans ce qu'elle peut apporter au jeu. Démarrons avec l'une des premières interactions que vous avez avec le jeu, les panneaux d'ascenseur. Fini les listes interminables qui ne rentrent pas dans votre écran. Il vous suffit de cliquer sur le panneau en utilisant la molette de la souris au besoin pour trouver votre destination, sachant que la zone la plus importante sera toujours fixe en bas de l'écran. Cette amélioration vous permettra d'aller chercher facilement votre talonne dans le hangar. Ce nouveau vaisseau Tevarine se décline en deux variantes, une version armée de canons de taille 3 et de deux missiles de taille 2. Et le Shrike, prévu pour envoyer des salves de missiles de taille 3, avec un total de 24 missiles, au prix d'une réduction de la taille des canons en taille 1. Et même s'il peut être facile de trouver l'entrée sur un vaisseau solo, cela peut être plus difficile sur un 890. C'est pour cela que les points d'accès sont désormais signalés par un petit marqueur. Une fois à bord, vous pourrez allumer les moteurs et pousser les gaz. Mais vérifiez bien qu'il n'y ait personne derrière, car vos réacteurs ont désormais une poussée physique ayant un impact sur les gens, les objets, voire même les vaisseaux. Une fois que vous aurez décollé sans dommage, vous pourrez filer vers la station la plus proche, autour de laquelle se trouvent désormais des nuages de gaz dans lesquels vous pourrez aller miner avec votre molle ou votre prospector, grâce à leurs nouvelles interfaces de minage plus complètes. Il vous sera désormais possible de voir si vous transportez du cargo volatile, ainsi que le type de minerai que vous transportez et leur quantité. Une fois que votre soute sera pleine, vous pourrez retourner à la station vu que certaines possèdent désormais un raffinerie deck où vous pourrez passer des commandes de raffinage de vos minerais pour en tirer un plus gros profit. Pour ce faire, sélectionnez les minerais à transformer, la méthode de transformation, payez le prix et attendez la fin du compteur. Si votre session de jeu est terminée, vous pouvez vous déconnecter sans crainte. La commande sera toujours là à votre reconnexion. Pour aller vendre le minerai, une fois que tout est terminé, il vous suffit de choisir un vaisseau et d'aller revendre à une landing zone. Ce n'est pas le seul changement apporté aux stations, puisqu'elles seront désormais défendues par des Idriss en cas d'attaque massive. Idriss que vous pourrez aussi trouver en faisant la mission des Arlington, que vous aurez tout le temps de faire grâce au nouveau système de réputation persistant, vous permettant de conserver votre progression, même après un crash serveur ou une mise à jour. Pour pouvoir combattre un tel vaisseau, des ajustements ont été faits sur les torpilles, qui font maintenant beaucoup plus de dégâts, mais elles seront plus lentes. Et pour pouvoir vous défendre contre elles, les contre-mesures ont été ajustées, vous permettant de choisir le nombre que vous voulez envoyer pour pouvoir faire ce qu'on appelle un burst. Elles ont aussi été renommées pour mieux refléter leurs effets. Attention toutefois, refaire le plein de ces contre-mesures peut coûter cher, puisque les prix de recharge ont été réévalués et tous les types de missions sont désormais séparés. Cela s'accompagne de modifications sur les assurances, qui sont parfois plus chères et plus longues en cas de réclamation d'un vaisseau. Si d'aventure vous choisissez de vous adorer sur les planètes, vous pourrez emporter avec vous la mitrailleuse FS9 de chez Bering ou le sniper A03 de chez Gemini, sachant que vous pourrez alors utiliser le nouveau système de Zeroing pour toucher votre cible. Ce sera aussi l'occasion d'admirer les nouveaux shaders organiques ainsi que les nouveaux assets de planètes. Pas d'inquiétude, vous pourrez utiliser votre Mercury pour y aller puisque la taille de son réservoir a été augmentée pour mieux s'ajuster à sa consommation. Et si lors de votre promenade vous tombez sur une épave, il vous sera très facile de charger des caisses à l'arrière grâce au nouveau rayon de tracteur. Voici pour le gros de cette mise à jour qui comme vous pouvez le voir n'est pas vide du tout et apporte son lot de changements profonds en jeu. Et sachez qu'il vous restera encore de nombreuses choses à découvrir que je n'ai pas citées ici, comme des points d'intérêt disséminés à travers le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bisous des étoiles